Salut et bienvenue, dans ce tuto consacré à Inkscape. nous allons voir comment réaliser cette illustration. Donc pour cela, je vais exporter cette illustration pour m'en resservir comme modèle pour réaliser les petites perles. Donc je vais dans fichier, je fais exporter une image bitmap, donc c'est la page. Et je vais mettre le nom de mon fichier, donc je vais l'appeler euh, collier perles. Alors lorsque on ne met rien devant, le fichier alors je ne peux pas oublier .png, voilà. Le fichier PNG sera au même niveau que le fichier SVG. Donc je fais exporter. Voilà. Mon fichier maintenant PNG se trouve, alors en principe sur mon bureau, juste à côté, voilà, il est là. Donc maintenant je retourne dans Inkscape, je fais fichier, nouveau euh par défaut. Je vais maintenant importer fichier, importer ou mon donc sur mon bureau mon collier perle.png. Je vais ouvrir. Alors je vais le lier tout simplement. Je vais tout de suite ajuster ici dans redimensionner la page au contenu et je fais ajuster la page au dessin ou à la sélection. Voilà comme ça j'ai les bonnes dimensions. Je vais faire apparaître la palette ici, la fenêtre pardon, des, des calques. Ce calque, je vais le nommer modèle. Voilà, je vais le verrouiller. Je vais cliquer sur le, le petit plus ici pour créer un nouveau calque. Et je vais l'appeler illus. Et je valide. Donc je zoome. Alors pour me déplacer, hein, vous avez là ici euh, un petit logiciel qui permet de voir le, là où je, je clique. Donc clic droit, clic gauche, euh, la molette, enfin tout ça. Donc pour me déplacer, bah je clique sur la molette, vous voyez, je, je déplace ici mon canevas. Et pour zoomer, je clique sur ma molette. Donc hop, une fois, deux fois. Je sélectionne ici l'outil créer des cercles et des ellipses. Donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Voilà. Je vais utiliser la pipette, ou oh, F7. Donc je vais récupérer ici cette couleur-là. Je vais dupliquer mon objet donc pour dupliquer plusieurs techniques bien sûr donc c'est soit euh, voilà ici dupliquer soit Ctrl D ou alors également fichier non pardon euh... édition dupliquer voilà donc moi je préfère faire Ctrl D c'est plus rapide je vais réduire la taille voilà comme ceci je zoome alors le cercle derrière je le sélectionne avec le clic gauche je sélectionne la pipette et je clique ici sur le gris, de façon à avoir une petite couleur grise. Voilà, deux cercles, un avec une couleur grise, l'autre avec cette couleur-là. Je vais utiliser l'outil maintenant euh, dégradé. Alors avant de faire ça, je vais faire apparaître la palette euh, remplissage et contours. Voilà, donc pour avoir le, le dégradé, je clique ici, dégradé radial. Automatiquement, j'ai un dégradé qui est créé. Alors on ne voit pas les poignées. Pour voir les poignées, il faut cliquer ici. Hop, et à ce moment-là, j'ai bien mes petites poignées. Donc là, j'ai une couleur. Et je veux ici euh, pardon, appliquer une autre couleur. Donc je clique sur le petit, euh, le petit cercle. Je clique ici sur la pipette. Et je vais sélectionner voilà, un, un marron un petit peu plus clair, un, un petit peu plus foncé. Voilà. Je resélectionne mon outil Créer et Éditer des dégradés. Je me mets ici sur un traits bleu. Et je vais double-cliquer de façon à faire apparaître des, des, petites, euh, des petites poignées, là. des petits nœuds, pardon je vais en faire 3. donc à celui-là je vais lui mettre euh, la même couleur qu'ici donc je clique sur le carré je fais ctrl c pour copier la couleur je déplace ici sur mon petit losange je fais coller hop et la couleur est collée donc là je vais euh j'ai peut-être été gourmand j'en ai peut-être fait trop je vais les supprimer donc en cliquant sur euh, supprimer de sur le clavier peut-être pas le dernier, le dernier je vais le garder voilà de façon à faire ceci ouais c'est pas mal ok donc je vais sélectionner mes deux cercles et supprimer ici le contour donc je me mets ici en bas, je fais clic droit supprimer le contour ouais c'est pas trop mal je sélectionne le cercle qui est derrière, je le duplique donc il, vient, il va se mettre juste devant je vais le déplacer vers le haut en appuyant sur, sur contrôle alors on voit que j'ai une petite opacité comment ça se fait oui vous voyez ici dans la palette fond j'ai l'alpha qui est à 247 en principe pour qu'il soit vraiment opaque il faut qu'il soit à 250 donc ça veut dire que la couleur qui est là je vais la mettre à 250 je vais vérifier ce cercle là ce cercle là ça devrait être bon je pense oui d'accord donc je vais cliquer ici sur la flèche en appuyant sur shift je vais resélectionner le cercle qui est en bas, je vais le dupliquer je vais lui donner une couleur différente pour que vous voyez bien voilà je sélectionne maintenant ces deux cercles et je vais dans chemin et je fais intersection de façon à avoir cet objet là cet objet là auquel je vais appliquer donc un gris puis un dégradé radial que je vais déplacer hop je vais sélectionner ici un petit rond là, le petit rond ici, et je vais lui mettre un, dégrade, un gris plus clair. Voilà, comme ceci, alors hop, voilà c'est pas mal. Je vais maintenant réutiliser l'outil créer des cercles, ouais je vais faire ça, donc je clique, je glisse, je mets un cercle comme ceci avec une couleur, ben je pense que je vais récupérer celle-là, en principe c'est du blanc, ouais, je vais mettre du blanc. Je vais aligner correctement cet objet-là par rapport à l'autre, donc je le sélectionne, je sélectionne l'objet du dessous, je fais apparaître la palette Aligner et Distribuer, j'ai ici dernier élément sélectionné, c'est-à-dire que je sélectionne celui-là, je sélectionne cet élément qui va être le dernier bien sûr, et mon objet sélectionné va s'aligner par rapport au dernier. Voilà, maintenant je suis sûr qu'ils sont bien alignés. Je laisse en blanc, je le duplique, Hop, je vais le déplacer voilà, comme ceci, voilà, de façon à avoir le petit éclat lumineux sur le côté. Je le duplique, Hop, je le place ici. Alors je vais convertir cet objet ici en, en chemin parce que là c'est un, un objet spécial hein, dans la mesure où c'est un, un cercle avec euh, vous voyez les, des options. Donc en l'éditant, j'ai les nœuds qui apparaissent. Je clique sur la molette pour zoomer. Je sélectionne tout. Je sélectionne ici le nœud d'en haut et j'appuie sur Alt. Donc je ne lâche pas. J'appuie sur Alt et regardez, ça permet de déformer le cercle. Hop. Voilà. De façon à obtenir ce que je souhaite dire que c'est pas trop mal donc notre objet est presque fini, on va juste maintenant lui appliquer quelques quelques flous donc pour cela je retourne ici dans ma palette remplissage et contours. je sélectionne ici flou, je vais mettre un flou à 10 hop, donc je vais mettre 10 ouais c'est pas mal je vais mettre alors j'aime bien réutiliser ici grâce à l'éditeur de filtres les, euh, les filtres déjà créés celui-là il s'appelle filtre 42 4278 je clique ici et j'applique le même filtre là et à ce cercle ici j'applique le même filtre et également au gris là. voilà comme ça il y aura des filtres partout ouais, c'est pas mal alors ce que je vais faire je vais sélectionner tous ces objets excepté celui là celui qui est vraiment tout en bas donc j'appuie sur shift je clique dessus et vous voyez, il est désélectionné. Et je groupe maintenant les objets. Alors si je déplace, il va rester en principe, voilà mon cercle gris, euh, marron, pardon. Donc Ctrl Z. Voilà, donc ce cercle marron, je vais le grouper et je vais créer un clone qui va se placer devant tous les autres. Clac. Et maintenant, je vais passer en mode affichage contour. Voilà, de façon à sélectionner ce groupe d'objets et cet objet-là qui va jouer le rôle de découpe. Alors je recommence, contour, donc je sélectionne ce groupe d'objets, CTRL Z, et l'objet qui est devant, voilà, j'ai bien maintenant, alors est-ce que c'est bon Oui, ça devrait être bon. Et je fais, clic droit, définir une découpe. Je repasse en mode affichage normal. Voilà. l'avantage c'est que maintenant si je double clique ici voilà, ça se voit pas trop je vais passer en rouge cet objet là étant dans ma découpe je peux faire ce que je veux quoi. et euh, surtout les filtres ne déborderont pas hop voilà c'est pas trop mal donc je vais masquer mon modèle Donc, je vais retourner dans la palette des calques je le masque je vais utiliser l'outil Créer des cercles et des ellipses, j'appuie sur CTRL, ah, il a dû garder en mémoire l'option, donc je clique ici pour avoir un cercle parfait. Je vais éditer cet objet ici ou en faisant MAJ CTRL C. Je sélectionne ce nœud, je clique sur SHIFT pour sélectionner ici cette ligne là et cette ligne là Alors, pour que vous puissiez bien voir. Hop, voilà. Donc, j'ai sélectionné mon nœud, je clique sur cette ligne et celle-là, et je clique ici sur supprimer un segment entre deux nœuds non terminaux. Hop Donc, j'ai la moitié d'un cercle. Je l'agrandis, je vais l'aplatir un peu. Cet objet-là, je vais donc là, il y a deux objets, je vais le grouper de façon à n'avoir plus qu'un seul. Voilà, groupe de deux objets, donc j'ai qu'un seul groupe. Je vais réduire un petit peu sa taille. Je vais euh, maintenant utiliser alors l'extension qui s'appelle euh, éparpiller. Donc là j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, je sélectionne ici mon tracé, je sélectionne mon petit objet là et je vais faire aperçu en direct. Alors il y a une erreur, zut, donc je recommence. Peut-être que cet objet doit être devant je vais le faire passer devant. Hop, Je sélectionne ces deux objets, extension, éparpillé, aperçu en direct. Voilà c'était ça. Alors là je suis un petit peu embêté, vous voyez c'est pas du tout ce que je souhaite. On voit que le, cet objet là est devant, cette perle est devant et les autres sont derrière donc on va fermer. Ah oui on n'oublie pas d'enregistrer, fichier enregistrer sous, donc je vais l'appeler collier tout simplement. Alors là, j'ai un petit problème d'aperçu. Donc, il suffit juste de recharger le document, voilà, de façon à ce que la, la perle apparaisse. Donc, il faut inverser ici le sens du chemin. Voilà, inverser. Maintenant, je peux sélectionner les deux. Hop. Donc, je pense que l'ordre n'a pas d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est que cet objet-là soit devant le, la ligne. On voilà, va tout de suite vérifier. Hop. Éparpiller. Oui, c'est ça. Donc là c'est un, un peu gros, Hop, recharger. recharger, je réduis un peu la taille, voilà, extension Éparpillé. Aperçu en direct, donc euh, étirer, donc là on a plusieurs types d'options. Hein. Suivre l'orientation du, du chemin, donc là c'est pas trop ce que je souhaite parce que vous voyez, mais ça peut être intéressant comme effet, ça suit et euh, ça fait faire une rotation à, à mes perles. Donc étirer les espaces pour s'adapter à la longueur de la structure, oui, moi ça, ça me va. Euh, Espace entre les copies, donc il y, y a un léger chevauchement, ce qui peut être intéressant. Euh, décalage des normales, donc là si je mets 50, ça va se décaler ici vers la droite, ah non, vers le bas, pardon tangentiel, ouais, il y a plusieurs options, donc ça je vous laisserai découvrir, donc moi c'est ce que je veux c'est ça, une fois satisfait on fait appliquer, voilà maintenant je ferme ma fenêtre et je vais sélectionner tous mes objets sauf, euh, que je dise pas de bêtises, ah voilà, non il m'a créé un groupe avec mes, mes, mes perles, donc je double clique sur ce groupe pour rentrer dedans, Maintenant, je fais un rectangle de sélection. Et il m'a également pris mon tracé. Donc, je vais passer ici en mode affichage contour. Je vais zoomer. Vous voyez, ici, il y a mon tracé. là. Je vais appuyer sur Shift et cliquer sur le tracé de façon à le désélectionner. Voilà. Je repasse en mode affichage normal. Donc, CTRL 5. Je vais utiliser l'outil Sculpt. Je vais choisir Rétrécir les objets donc une épaisseur de 44, une force de 58. Je vais cliquer glisser de façon à réduire les, les, euh, pardon, les perles qui sont derrière. Voilà, hop. Et peut-être grossir en appuyant sur shift les perles qui sont devant. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Je vais sélectionner tout ça, je vais grouper, je vais créer un clone. Et je vais faire un retournement horizontal. Voilà, je déplace en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, voilà c'est bon, alors ce que j'ai envie de faire, j'ai envie quand même de donc passer cet objet clone derrière, sélectionner ici cet objet, double cliquer, sélectionner cette perle et l'autre, les couper, double cliquer à l'extérieur, et les coller de façon à ce que ces objets ne soient pas en double et pouvoir voilà je vais l'agrandir un petit peu celle là donc j'appuie sur CTRL SHIFT non je vais supprimer cette, cette perle là elle ne me plaît pas ouais, ça c'est mieux voilà celle là je vais la déplacer c'est celle là que j'aurais dû couper donc hop je sélectionne celle là je la coupe je clique plusieurs fois à l'extérieur pour sortir de mes différents groupes et je la colle sur place alors pour coller sur place c'est édition coller sur place la déplace comme ceci et je l'agrandis de façon à avoir une perle un petit peu plus grosse après on peut s'amuser voilà à modifier à rectifier de façon à rendre les choses un petit peu plus harmonieuses comme ceci alors le gros avantage d'avoir utilisé donc les clones hein, je remontre l'extension éparpillé ici on a la possibilité de choisir euh, un motif cloné, ce que j'ai oublié de vous dire au début. Donc euh, l'avantage d'avoir choisi ici cloné, c'est que maintenant, là je vais rajouter un, un petit ombré sur cette perle. Donc je double clic Vous voyez Donc je vais sélectionner le cercle qui est derrière. Voilà celui-là, je le duplique. Je sélectionne donc la petite flèche pour la déplacer vers le bas, comme ceci. Hop je vais appliquer ici une couleur noire, je fais apparaître la palette remplissage et contours et je clique ici sur dégradé radial et hop j'ai mon petit dégradé, je fais passer cet objet à l'arrière-plan, je vais plutôt mettre ça comme ça, alors je double clique sur mon objet plusieurs fois pour avoir, vous voyez le, les poignées, je clique ici sur le petit carré et je vais me mettre une petite couleur grise, voilà, et maintenant vous voyez j'ai mon ombré qui s'est mis un petit peu partout. Je vais sélectionner tout ça et je vais bien le disposer sur ma page. Donc là je sélectionne page, je clique comme ceci et comme ceci, hop Je vais grouper mon objet pour n'en avoir qu'un seul, voilà, de façon à bien le répartir sur ma page. J'enregistre et je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.